Demande 64 Réconfort dans l'adversité, merci de ton amour. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Merci de me nourrir de tout ton amour. De me réchauffer le cœur de ton amour De me donner la force grâce à ton amour De me donner le goût à la vie grâce à ton amour De me réconforter de tout ton amour Grâce à ton amour, je peux me régénérer Je peux retrouver le courage grâce à ton amour Je peux voir dans le noir grâce à ton amour je peux discerner le vrai du faux grâce à ton amour. Je peux entendre les véritables intentions de l'autre grâce à ton amour. Je peux choisir le chemin de mon accomplissement et de ma félicité. Béni soit ton amour infiniment et pour l'éternité. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.